nous allons voir comment créer une archive zip donc zip c'est le nom de l'extension de l'archive il en existe plusieurs mais celle-ci est la plus commune une archive cela sert à compresser un document afin qu'il prenne moins de place et il est possible soit de compresser un fichier unique soit de compresser un dossier là en l'occurrence nous allons faire un test avec un dossier donc en faisant un clic droit je crée un dossier, et à l'intérieur de ce dossier, je colle plusieurs images. Pour le compresser, c'est très simple. Je fais un clic droit, et je crée une archive. Ici, plusieurs extensions sont proposées, mais la .zip est la plus commune. Donc, Je vais laisser comme ça, et il y a une option ici qui est de créer un mot de passe, afin que personne ne puisse décompresser le fichier, sauf la personne connaissant le mot de passe. Donc là, je crée l'archive, qui est faite assez rapidement. Un des avantages de créer une archive avec un dossier, c'est lorsque l'on envoie des pièces jointes sur, sur des boîtes mail, cela permet d'envoyer un seul fichier, plutôt que d'envoyer tous les petits fichiers qui sont à l'intérieur du, du dossier, donc ce qui prendra beaucoup plus de temps. Donc là, j'ai mon fichier zip qui est créé. Donc nous voyons que le fichier zip, hop, alors ici il fait 13,9 mégaoctets. Donc c'est son sa taille, son poids. Et celui-ci fait 13,1. Donc là en l'occurrence, c'est des images qu'on a compressées, ça ne se compresse pas très bien. Une fois que je, je souhaite ouvrir ce fichier Zip, je fais un clic droit dessus. Et je sélectionne extraire ici. Cela me demande le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Donc il n'est pas du tout obligatoire, hein, mais qui peut, qu peut avoir son, son côté pratique. Et à l'intérieur, je retrouve bien tous mes différents fichiers.